Bonjour les premières. Alors, je suis content parce que vous avez bien compris l'essentiel, à savoir qu'il y a 8 œuvres. 8... <rire> Monsieur, 8 œuvres à lire et 20 extraits. Donc j'ai lu vos commentaires dans le petit euh, mini-book. Bravo, vous avez compris que l'essentiel, le, le plus clair de votre temps, ça va être de, de lire tout le temps. Si vous faites ça, eh ben, ça va se sentir. Ça va énormément se sentir. Mais il faut parler maintenant euh, de la manière dont l'épreuve va se dérouler. Donc vous ne regardez cette vidéo que si vous avez préalablement regardé l'autre vidéo qui vous montre en gros concrètement comment ça se passe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être interrogé par un examinateur qui ne va pas être un de vos professeurs de l'année. C'est quelqu'un que, qui a été sélectionné euh, par hasard, quelque part dans la zone, par exemple Séoul, par exemple euh, Canberra, par exemple Tokyo, par exemple Singapour, euh, Hong Kong. Ça va dépendre un petit peu, c'est la loterie quoi. Et moi qui suis votre prof euh, ici à Bangkok, bah, je vais peut-être interroger des élèves d'une de, euh, de ces villes. Comment ça se passe eh ben, Je reçois un, un, ce qu'on appelle un descriptif. Et vous, vous avez le même en fait, vous aussi. Et à quoi ça ressemble ce descriptif Tadam On voit ça tout de suite. Voici un exemple de descriptif que moi j'ai reçu l'an dernier. Alors c'est très particulier, puisqu'il s'agit d'un descriptif pour une année qui a été compliquée. D'ailleurs vous avez vu, il y a une faute. Hein, on n'abrège pas première avec un E. On enlève le E là, on écrit un r Peu importe. Ça c'est donc une vraie liste que j'ai vraiment reçue, mais comme je suis un méchant, j'ai caché la ville. Parce que bon, je ne veux pas être indiscret, patatier patata. Donc, évidemment, on nous dit qu'il y avait des circonstances particulières qui font qu'on n'a pas pu aborder un certain nombre de Très bien. Alors, comment ça se présente Voilà Pour l'examinateur, comme pour vous, c'est un document hyper important, puisque c'est ça qui va servir de référence pour tout le monde. On sait que l'élève, il aura lu pendant son année un certain nombre de textes. Voilà ce que ces élèves avaient lu. Pour la poésie du 19e au 21e siècle, donc ça, c'est l'objet d'étude. un des quatre objets d'étude. Rappelez-vous, poésie, roman, littérature d'idées, et puis euh, théâtre. Donc ici c'est pour la poésie. Donc c'est en première du 19e au 21e siècle. bon Ils ont donc lu Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, comme vous d'ailleurs. Là il y a trois dates d'édition, ça c'est notre histoire, peu importe. Et il y a le fameux parcours, euh, parcours associé. Alors on voit apparaître les textes qui sont numérotés. Texte 1, texte 2, texte 3, texte 4. Souvent on le fait pour faciliter la tâche à tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi. On voit donc que ces élèves ont étudié, en classe, euh, au scalpel, quatre textes qui tiraient les fleurs du mal, L'ennemi, une charogne, recueillement, et parole de Barbara en texte du parcours associé. Pourquoi il y en a que quatre des textes Parce que c'était le Covid l'an dernier, qu'il y avait plein d'élèves qui avaient été dans des situations impensables. Et donc, on leur a proposé seulement, euh, je crois, 14 textes. Voilà, 14 textes. Euh, sur les 20 que, qui étaient non, initialement prévus. Donc, en fait, forcément, normalement, il devrait y avoir au moins déjà ici un deuxième texte. Il doit y avoir au minimum trois textes pour l'avant intégrale et un texte 2, voire plus, pour le, pour le parcours associé. Donc, ici, moi je sais que ces élèves-là, ils avaient lu ces trois textes. Évidemment, ces trois textes, moi aussi, je les ai lus pendant l'année, puisque j'ai étudié les Fleurs du Mal. Mais bon, s'ils avaient étudié Hugo, que je n'ai pas relu depuis longtemps, même pas lu tout court, si je me rappelle bien, j'ai dû lire 100 secondes. Mais alors, vous imaginez bien je suis comme vous, j'ai oublié, il faudrait que vous en dedans, bref. Voilà. Euh, si. On a lu les textes, de toute façon, l'examinateur, ben, il prépare, il regarde les textes, il se dit oh, « bon voilà, je vais relire les textes en question parce que j'interroge les élèves qui ont ça sous les yeux ». Donc, il regarde bien cette liste et de toute façon, il a les textes lui aussi, je vous le montre tout à l'heure. Il sait aussi que ses élèves ont fait une lecture cursive qui a été imposée par le professeur. Il y a beaucoup de professeurs qui l'imposent, surtout dans la zone Asie parce que c'est compliqué parfois de se procurer les bouquins. Qu'est-ce qu'on voit On voit que en lecture personnel complémentaires, ils avaient alcool Voilà. Et ils auraient pu avoir un groupement de textes complémentaires ou alors un prolongement artistique et culturel. Je sais qu'il y a des questions là-dessus, certains m'ont demandé, mais je ne comprends pas trop ce que c'est que ces compléments, en plus, pourquoi, comment. Euh, donc ici, ça a été éliminé pour simplifier les choses. Mais par exemple, ici, on aurait pu avoir quelque chose comme la représentation du poète dans la peinture. Vous voyez, Ou alors, un groupement de textes complémentaires sur euh, le, les poètes et les femmes. Si, si ça rentre un petit peu dans la chimie poétique, voilà. Donc on essaie de trouver parfois un complément et en tout dans l'année, il en faut quatre. Donc ça peut être soit, enfin deux groupements de textes complémentaires, deux prolongements, mais à répartir sur les quatre objets d'étude. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre. Donc là, c'était la poésie. Donc ils auraient dû, nous, on aura plus de textes que ça. On en aura au moins trois sur Baudelaire. Et on en aura ici au moins deux, 4 x 5, 20. On en rajoutera un là, si vous voulez. Et peut-être, ben même pas peut-être, il faudra qu'on ait aussi un petit, un petit groupe en texte complémentaire. Bon, qu'est-ce qu'ils avaient étudié ces braves petits Ils avaient aussi étudié des cannibales, comme nous à Bangkok d'ailleurs. On avait fait ça l'an dernier, mais maintenant cette année ça a changé. Donc vous voyez qu'ici, il y a les textes 1, test 6, test 7, etc., etc. Et euh, il y avait aussi, en lecture cursive, le voyage au Complément ouais de Bougainville de Diderot voilà donc évidemment ce livre ça a été présenté ils avaient également pour le roman ils avaient Madame de Lafayette, la princesse de Clèves donc voici les extraits ils sont ils sont clairement mentionnés de où à où ça tombe on essaye en gros de tomber sur 20 lignes et en complément en complément il y avait Moderato cantabile et pas de complément puisque c'était une année particulière on arrive au dernier, c'était Marivaux, les fausses confidences, comme nous. <rire> donc il euh, y a des choses qui faisaient que forcément, ces textes, je les connais euh, par cœur, puisque je les ai étudiés toute l'année avec mes élèves, et parfois on s'est arraché les cheveux dessus. Je vois exactement de quel extrait il s'agit, et vous avez ici seulement un texte du parcours associé et euh, une lecture cursive, qui est un autre marque, le, le jeu de la bourdeuse. Voilà. Donc eux, ils avaient étudié ça, et après, on voit les extraits en question, donc ça c'est très important que vous l'ayez compris pour la deuxième partie. Ici, normalement, il y avait une liste de candidats. Sinon, je me rends compte que je peux le déplacer. Vous ah, ne savez pas, ça. intéressant. Bon, toujours est-il que c'est... Là, je voulais cacher les noms des candidats, je ne veux pas être indiscret. Donc, certains avaient choisi Moderato comme Zabilé, d'autres avaient choisi Marivaux, d'autres avaient choisi Duras, d'autres avaient choisi euh, des Cannibales. Enfin, ils avaient choisi, finalement, parmi soit une lecture cursive, soit une œuvre intégrale. Ça, c'était leur... Euh leur choix donc en face de ça j'avais le nom de chaque élève il devait il fallait se décider euh, en avance parce qu'on on édite ces listes on les envoie aux professeurs on essaie de le faire au moins 15 jours en avance donc 15 jours en avance avant le bac vous devez savoir quelle œuvre parmi celles qu'on vous a proposées quelle œuvre vous, vous présentez alors tout ça c'est signé euh, et contresigné l'enseignant signe il dit voilà c'est bien ça qu'on a fait le proviseur aussi le lit le cachet du lycée patatier patata et après on a les textes qui sont fournis à l'examinateur, des fois qu'il les aurait pas lui-même, euh, avec des numéros de lignes et tout le tralala. Ça c'est pour euh, voilà donc voilà, tous les textes. Vous voyez qu'ici c'est un texte assez long, donc il a été euh, mis en gras, le passage qui a été étudié plus en détail. Donc comme on essaie d'avoir 20 lignes, mais pour un poème forcément ça dépasse un peu, Bon, On, est, on invite l'examinateur le, à ne pas trop trop poser de questions sur le début, mais plutôt à étudier ce passage-là, donc à, poser, à demander au candidat de présenter le texte des lignes 9 à 32, tout ça c'est un petit peu flottant, fluctuant, mais il y a des textes plus ou moins longs, sachez que normalement c'est une vingtaine de lignes, alors là vous avez un magnifique sonnet, 14 lignes forcément, et puis parfois c'est un peu plus long, donc bon, comme le texte est plutôt facile, eh ben on, dépasse, on dépasse ici la, la limite des 20 lignes. Pour un extrait de Montaigne, on est autour d'une vingtaine de lignes. Donc là, on ne va pas demander au candidat d'étudier des lignes 1 à 20. Ça n'a pas de sens. Euh, sachant aussi la police peut jouer. Donc voilà. voilà à quoi ça ressemble. Donc une liste de bac. Et ce document, vous en aurez tous forcément un. Là, je vous montre un de ceux que vous n'avez pas, parce que c'est plus intéressant pour vous de voir que c'est la même chose partout. Et tout ça, c'est l'Académie de Montpellier dont nous dépendons, qui euh, qui chapote le tout. Donc voilà, ça, c'était une, une liste de bacs, comme on dit euh, entre nous. Ça s'appelle officiellement le descriptif des lectures et activités de l'année. Alors ceci est très particulier, c'était la première année l'an dernier. Vous avez bien compris que normalement ici, il euh, n'y a pas cette mention. Il y a aussi les points de grammaire. Et alors, à quoi ressemblent les questions Et bien ça, c'est l'objet de la vidéo qui suit. Je vais vous montrer, moi, mes questions sur ce texte, sur ce, sur ce descriptif. Ça vous permettra de comprendre concrètement comment ça se passe, j'espère. Voilà, à, à, à très bientôt.